Marine Moquet, chargée de mission vie étudiante et orientation à l'Université catholique de Lyon. Si au cours de vos études, vous vous posez des questions sur votre projet professionnel, votre choix de formation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour faire un bilan. Les 19, 20 et 22 septembre, vous êtes attendus sur vos pauses déjeuners au forum des associations pour vous engager comme bénévole. Le 22 septembre, vous pourrez également rencontrer les différents services de l'UCLI, comme le sport, la santé, la culture. Vous pourrez également rencontrer les associations étudiantes de l'UCLI, comme... La Web Radio Unisphère, qui recherche de nouveaux étudiants bénévoles pour animer ou produire des émissions. The New Locals, qui recherche de nouveaux étudiants bénévoles pour les différents projets de cette association de développement durable. Le Journal des étudiants de l'UCLI, l'Apostrophe, qui recherche de nouveaux étudiants bénévoles pour rédiger des articles. Et l'association Miel, qui va installer des ruches sur les toits du campus cette année. Rejoignez-les pour ce nouveau projet. La salle de musique est accessible à tous les étudiants pour répéter seul ou en groupe. Si vous avez envie de faire du théâtre, de chanter ou de jouer dans un orchestre, venez les rencontrer le 22 septembre pour avoir plus d'informations. Et si vous avez envie de faire du sport à l'UCLI, venez rencontrer notre association sportive le 22 septembre ou directement dans la salle de sport sur vos pauses déjeuner. Très bonne année universitaire à tous